La démo, tout le monde me demande, mais qu'est-ce que c'est qu'une démo Alors je leur réponds, c'est une démo. L'Eightcommer ou retardataire en français de Fenari Narsa est une démo réalisée pour la révision 2019 qui s'est tenue du 19 au 22 avril 2019 à Saarbrücken en Allemagne. Cette démo a été présentée dans la catégorie « Old School Demo ». Elle tourne sur Apple IIc et, comme le dit son créateur, c'est sa première démo 8-bit. Cela donne au final quelque chose d'assez sympathique à voir.